bonjour et bienvenue dans cet épisode erratum du dernier épisode l'épisode 5 dans lequel j'ai fait une grosse erreur j'ai oublié quelques zéros donc voilà fallait que je fasse cette vidéo euh, donc bienvenue dans cet erratum de l'économie pour les nuls par un nul oh, c'est une vidéo un petit peu improvisée euh... Je sais pas trop à quoi elle va ressembler en fait, c'est terrible pour moi. Mais bon, euh, fallait quand même que, que je fasse cette vidéo, quoi. c'est une erreur trop grosse. En fait, euh, je m'étais mis à parler du CICE dans cette dernière vidéo, vous pouvez voir, euh, je vous mets le lien dans la description. Hein. Et euh, j'avais expliqué que ça pouvait, ça, ça avait sans doute créé euh, 125 000 ou 150 000 euh, emplois.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 avec 20 milliards d'euros, tu peux payer un paquet de professeurs, de policiers ou de personnels hospitaliers, puisqu'on en manque. Et oui, beaucoup, beaucoup, genre 555. Comment ça 555 ben, Avec un salaire moyen de 2300 euros net qui coûte 3000 euros bruts par mois, tu peux payer 555 postes si tu as 20 milliards d'euros par an. Ce qui est absolument faux, j'ai oublié 3 0 On aurait pu créer 555 000 emplois. Donc, du coup, si on se met à le comparer avec euh, les euh, 150 000 emplois euh, qu'aurait créé le CICE, bah, en fait, on voit que ça marche pas. Donc, euh, en fait, euh, je, je, je m'en excuse. Euh, en fait, c'est vachement mieux de créer des emplois dans la fonction publique. Après, il faut bien comprendre que ce CICE. Euh, ne coûte rien en définitive puisque c'est que des exonérations de charges. Enfin, Ce n'est pas qu'il ne coûte rien. C'est juste que euh, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses. Alors que euh, si on crée des emplois, euh, c'est de l'argent qui sort des caisses. Du coup, c'est un peu différent. C'est plus facile de dire, bah tiens, t'as qu'à ne pas me donner cet argent que ah bah tiens, on va utiliser 20 milliards d'euros et on va faire ça parce que ça c'est 20 milliards d'euros qui se rajoutent euh, au déficit chronique de la France euh, qui était en 2018 de 100 milliards d'euros donc euh, euh, ceci dit euh, comme ces 20 milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État, c'est aussi de l'argent qui se rajoute dans le déficit je ne sais pas quoi dire par rapport à ça je suis super désolé euh, je fais cette vidéo beaucoup trop tôt pour refaire des recherches plus précises sur ce que c'est que le CICE, vous donner plus d'informations. Je voudrais juste que euh, euh, ce soit pas euh, encore une critique du CICE, même si je ne l'aime pas en fait ce CICE. J'aimerais réussir à, à le défendre, à l'entendre. Mais euh, j'y arrive pas bien en fait. Euh, visiblement, un des, un des problèmes du CICE, c'est la façon dont on ne peut pas vraiment vérifier combien d'emplois ça a créé. Euh, Qu'est ce que les entreprises font avec cet argent euh, Est ce que finalement, ce n'est pas de l'argent qui finit euh, dans la poche des actionnaires Est ce que je, je ne sais pas en fait. Euh, J'ai cette sensation, mais qui est sans doute liée euh, à ce que je lis. À ce que je vois, euh, mais euh, je pense que le mieux c'est que ce soit vous qui fassiez ces recherches et qui en tiriez les conclusions que vous voulez en fait, c'est le plus simple. Voilà. <rire> Puisque je suis dans une vidéo bizarre euh, où la forme est bizarre, euh, où je peux euh, dire plein de choses euh, sans lire un prompteur euh, de choses qui ont été écrites. Euh, bah, je voulais vous remercier euh, d'être aussi nombreux à regarder ça euh, je voulais vraiment euh, vous remercier ouais j'en profite <rire> euh, et puis vous êtes plusieurs à me parler de vite gérer qu'est ce que ça qu'est ce que c'est qu'est ce que d'où ça vient en fait c'est un mot sur lequel je suis tombé euh, pendant que je filais un coup de main à mes ados à faire leurs devoirs pendant le confinement euh, euh, J'étais, je, je, je faisais des recherches dans le dictionnaire historique d'Alain Rey que j'adore parce que c'est hyper intéressant de voir comment le sens des mots change au fil des siècles, des années et euh, on cherchait le mot « veiller euh, ». Et euh, à l'origine de ce mot, il euh, y a vigérer qui est, euh, ça se prononce pas du tout vigérer sans doute. Je suis nul en latin, c'est un mot latin euh, qui signifiait être en bonne santé, être vigilant, être plein de vie. Donc j'étais tombé sur ce mot et c'était un moment où euh, je commençais à écrire beaucoup de textes euh, qui m'ont donné envie ensuite de faire les vidéos que je suis en train de faire. Et euh, j'ai décidé d'utiliser le mot vide géré pour créer un blog qu'on trouve sur Mediapart. J'en parlais déjà dans la vidéo mode d'emploi là, que je vous mets le lien aussi dans la description, si jamais. Si vous tombez sur cette vidéo, que vous connaissez pas les autres. Euh, et euh, euh, bah du coup, quand je cherchais un blast de youtubeur, je me suis dit, allez, euh, je vais utiliser ce mot encore. Comme ça, euh, si jamais. Euh, cette chaîne marche, les gens ils feront des recherches peut-être et ils euh, tomberont peut-être sur ce blog euh, qui euh, est très important pour moi. En fait tout ça, toutes ces vidéos c'est d'abord des mots euh, c'est d'abord des textes là pour moi c'est très bizarre parce que c'est des mots pas écrits que je suis en train de vous livrer donc c'est très compliqué euh, pour moi c'est beaucoup plus facile euh, dans un texte, euh, de le lire, de le relire, euh, de voir des erreurs, de les corriger et puis de vous livrer euh, des mots <rire> bien mis les uns après les autres, sans trop d'erreurs. Malheureusement, même si je prends du temps sur l'écriture, il y en a des erreurs comme on a pu le voir avec euh, ce CICE. Ah oui euh, je me disais que je pouvais aussi profiter de cette vidéo pour vous parler du compte Tipeee euh, que j'ai créé euh, il y a un petit moment en créant la chaîne. En fait, je m'étais dit ok, je ne fais pas monétiser les vidéos comme ça, il n'y aura pas de publicité. Euh, de toute façon, euh, c'est pas dit que j'arrive à euh, des vues extraordinaires et à gagner de l'argent avec ça. Je ne crois pas que ce soit l'objectif. Euh, parce que j'ai mon statut d'intermittent euh, et que j'espère bien retourner dans les activités que j'adore euh, avec euh, les ballons, les vidéos, les spectacles vivants euh, j'espère vraiment qu'il y a un moment où on va retourner là-dedans quoi. donc euh, j'ai quand même créé un compte Tipeee pour ceux qui estiment que tout ça c'est intéressant et qui souhaitent le soutenir en donnant un ou deux euros par mois. C'est un système qui fonctionne pour beaucoup de youtubeurs. Certains gagnent 2000 euros par mois grâce à ça parce qu'ils ont des millions d'abonnés qui donnent chacun des petites sommes. Donc si vous le souhaitez vous pouvez soutenir ce projet parce que même si euh, j'ai euh, de l'argent pour vivre grâce à mon chômage d'intermittent du spectacle, euh, j'ai quand même quelques frais liés à euh, ce projet et euh, bah, si vous voulez aider cette aventure euh, c'est sympa. Merci, euh, je vous mets le lien de Tipeee euh, sous, dans les descriptions mais elle y est sous chaque vidéo en fait. Pour l'instant ça marche pas trop. Mais je vous en veux pas, parce que comment décider de donner de l'argent dans un projet quand il n'y a qu'une vidéo en ligne, que deux Mais plus ça va, plus il y en a, plus vous savez ce que c'est, vous comprenez ce que c'est, et plus peut-être vous avez envie de soutenir ce projet. Quoi. Voilà, bah euh, merci, à votre bon cœur, monsieur, dame. <rire> voilà, bah écoutez, euh, merci pour votre curiosité, euh, continuez à regarder partout. quoi. <rire> Regardez comme c'est beau là, on est dans le champ juste au dessus de chez moi, sa Savoie là, c'est merveilleux, euh, il fait un temps de rêve et je vais aller en profiter, euh, et puis bonne journée, bon, bonne fin de week-end, euh, belle vie quoi, <rire> salut